chers parents musulmans, très chers parents chrétiens, bonjour depuis les quatre côtés du monde. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis MKF. Je ne fais pas cette vidéo pour dénigrer la religion de quelqu'un. Non, non. Je fais cette vidéo pour moi-même et pour comprendre beaucoup de choses dont d'autres vont donner leurs avis en commentaire. Ça fait plusieurs semaines aujourd'hui. Nous les chrétiens, on a débuté nos carèmes, mais rien n'a changé dans la ville. Ça fait des jours maintenant que nous les chrétiens, on a commencé à faire nos carèmes. Mais rien n'a changé dans la ville où nous sommes parce qu'on ne voit personne réagir, faire des dons. Hier seulement, nos parents musulmans, nos frères musulmans, nos soeurs musulmanes ont commencé à gêner. Ils ont commencé carême hier. Des gens ont commencé à faire des dons partout. On en voit sucre à tout le monde, partout. Est-ce que vous voyez de la manière, on sent de l'amour dans ce que les musulmans font Voyez-vous réellement de la manière, on sent le partage entre les musulmans Mais pourquoi cela n'existe pas chez nous les chrétiens C'est parce qu'on est méchant. On prononce le nom de Jésus. On prononce le nom de Dieu. Mais on ne met pas en œuvre ce que la Bible demande. Parce que nous-mêmes les chrétiens, on est là seulement pour l'argent. On ne fait plus l'œuvre de Dieu aujourd'hui, nous les chrétiens. Que Dieu bénisse d'abord les musulmans. Parce que vous faites la fierté, aujourd'hui, de la religion. Si vous voyez aujourd'hui que les musulmans sont en train de dominer le monde de jour en jour, c'est parce qu'on sent de l'amour. C'est parce qu'il y a l'amour. C'est parce que il y a le partage dans ce qu'ils font. Moi, je suis chrétien. Je mets carême. Je n'ai jamais vu un frère en Christ ou bien une soeur en Christ m'appeler pour me dire, « Joe, oh, allons on va couper carême ensemble. Ou bien, tu es 500 francs, il faut acheter un bidon d'eau, tu vas couper carême. Je n'ai jamais vu ça. Chers parents, vous qui regardez cette vidéo, de grâce que tu sois musulman ou chrétien, il faut partager la vidéo pour faire passer le message. Je n'ai jamais vu quelqu'un de mon église, ou chrétien ou chrétienne, m'appeler pour me dire, frère, comme tu es en carême, allons, on va couper carême ensemble. Jamais. Ils le font chez eux, chacun est caché chez lui, il fait, il coupe carême comme il veut. Moi, je mets carême en tant que chrétien. Mais je coupe mon carême avec les musulmans. Vous voyez de la manière, c'est merveilleux. Êtes-vous sûr qu'un chrétien peut mettre carême et aller couper avec un musulman Mais moi, je le fais. Parce que la religion musulmane, vraiment, ils ont l'amour de partage. Ils ont l'amour du prochain. Ils ont l'amour dans ce qu'ils font. Quand il est là pour couper carême, ce sont mes propres frères musulmans qui viennent me chercher. Joe. L'air sera un temps soutien. Allons, on va couper carême, il est l'heure. Je suis là, et ils achètent tout. Les gens même qui ne connaissent pas, qui sont de passage, qui sont en voyage, quand il est l'heure de couper carême, les gens les font appel. Venez mes frères, venez les soeurs, on va couper carême ensemble. Ils ne demandent pas quelqu'un de, de contribuer, ils ne demandent pas quelqu'un de partager, ils ne demandent pas quelqu'un de donner de l'argent, on va acheter, non eux-mêmes, ils le font entre eux. Quand tu regardes ça, tu as l'amour, tu as l'envie d'être musulman. Et c'est ce que nous voulons. Mais entre nous les chrétiens, ça n'existe pas. Si tu as vu un pasteur, il enverse, Il roule dans une voiture de 50 millions. Il vient à l'église. Même fidèle n'arrive pas à manger. Mais il n'a pas la possibilité de lui dire ou bien de lui venir en aide. Le peu que le fidèle a chez lui, là, il rêve de voir ça. La caste s'est levée pour venir faire quête de ça. Lui va prendre pour aller construire dans son village. Vous avez des avis imams en verse? Vous avez des avis imams faire des bêtises À chaque fois, c'est chez nous, chez nous les chrétiens. Les gens se lèvent. Non, Jésus dit, faut faire ça. Non, il ne faut pas te tresser. Non, il faut faire ça. Non, faut te déshabiller. Tu vas te laver. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui font la honte des chrétiens. Et aujourd'hui, je suis beaucoup fier de la religion musulmane. Parce que c'est en eux au fait qu'on trouve L'amour de Dieu. C'est un nœud au fait qu'on trouve aujourd'hui tout ce qui se passe. Si cette religion est en train de prendre le monde, c'est normal. Parce qu'ils ont l'amour du partage. Parce qu'ils ont l'amour du prochain. Même un vendredi, tu es musulman, Tu vas à la mosquée. Tu vas sans euh, nat. Mais arrivé là-bas, comment, comment ils vont se serrer Tu vas t'intégrer pour prier, pour bâtir. On sent l'amour. Tu ne vas pas aller à la mosquée. Voir un jeune, son téléphone sonner. En plein milieu de prier, et puis il va décrocher. C'est impossible. Mais chez nous les chrétiens, ça se fait à l'audio, tiens, ici à l'église, hein? c'est fini appelé Mais chez les musulmans, ça n'existe pas. Vous voyez, de la ces personnes prennent soin de leur religion, est-ce que ça ne pousse pas les gens à être musulmans De partout où vous êtes mes frères et soeurs, musulmans ou musulmanes, que Dieu, que Dieu, sa main sur cette religion. Et nous, là, on a, si on vous regarde, le jour Dieu va nous faire appel là, on va devenir imam, même, parce que là, là, on est beaucoup fiers de vous. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma nouvelle page. Je ne suis pas venu pour dénigrer quelqu'un. Je suis né attaquer chrétien. Je suis né trouver des religions. Mais quand il y a la vérité là, on doit se dire ciao.